Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir la cinquième déclinaison latine. Les mots de la cinquième déclinaison ont un génitif en EI, c'est à cela qu'on les reconnaît. Pour trouver le radical du mot, comme pour toutes les déclinaisons, on prend le génitif singulier, REI, et on enlève la terminaison EI. Pour le cas qui nous occupe, le radical est réduit au R. Voici maintenant la déclinaison, au singulier, res, res, rem, rei, rei, ré re, re. et au pluriel, res, res, res, rerum, rebus, rebus. A noter que tous les noms de la cinquième déclinaison sont féminins, sauf un, dies, diei, qui est masculin et qui signifie le jour. Il n'y a pas de neutre. Voilà, cette petite leçon est déjà terminée.